Bon, mon voyage c'était vraiment très long. D'abord, les voyages étaient très longs. On a, beaucoup, on a, passé, beaucoup de, eh, on a passé beaucoup de, temps. D'abord, on a passé par Gabon, eh, on a passé par Kenya, on a passé par Afrique du Sud, Afrique du Sud, Sydney, jusqu'ici en Australie. Donc, on a fait un très long voyage. Oui, dira mon premier jour, les gens des m'ont amené pour promener un peu partout. Ils m'ont montré à la beach. Depuis des années des années, 10 ans au camp, mes enfants n'ont pas vu la beach, n'ont pas nagé, on était enfermés comme les prisonniers. Alors les enfants ont nagé, on a bu les, les, les, les, les boissons qu'on nous avait données, les sucrés, les coca. Et puis c'était notre premier jour encore de prendre les coca et les fantin. On était très content et les enfants étaient dans l'herbe. Ce qui m'a surpris de plus, c'est la distance d'abord du pays où je suis quittée. Et la distance de l'Australie c'est très très très long. Et quand je suis arrivée, tellement je ne parle pas l'anglais, j'ai trouvé que tout le monde parlait l'anglais. Et j'étais perdue. Parce que je ne comprenais rien absolument rien. Uh, dans les premières semaines, j'avais beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas comment je vais commencer. D'abord, c'est la langue qui me fait très très difficile. Je ne sortais pas à parler même l'anglais. J'ai parlé seulement le français, l'ingala et ma langue, Kikongo, donc c'est ça. Je ne savais pas vraiment comment, je vais, je vais commencer où, avec la langue l'anglais. Donc c'est ici que je suis en train de d'apprendre comment on parle l'anglais et comment je vais m'adapter pour parler l'anglais. Oui, j'avais des difficultés, surtout le climat. Je suis venue dans, pendant la période de, où il faisait très, très froid. Et je ne suis pas habituée à de tels froids. Ça faisait vraiment froid. Il faisait tellement froid au mois d'août. Et c'était très difficile. On s'enfermait à la maison. Le moment où on n'avait rien à faire, on s'enfermait à la maison. On mettait les chauffages, mais c'était très difficile on était obligé de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, et rester à l'intérieur. Oui, moi j'étais surpris lorsque on a fait, après près, des semaines comme ça, on m'a expliqué tout. On m'a expliqué normalement les lois de l'Australie, on m'a donné les livres, on m'a donné tout. On m'a expliqué, on a dit qu'il y a quelque part qu'on va vous aider pour trouver la maison, on va commencer à vous payer l'argent. Là. Oui, c'est bien, mais moi je croyais qu'on va nous donner du travail, on va travailler comme on a créé que l'Australie a donné à tout le monde l'opportunité d'étudier, aux vieilles femmes, aux enfants, oui, ça c'est très très bien. J'étais contente. J'étais contente. Bon, D'abord, l'argent que les nous donnent, c'est un peu insuffisant. Parce que dans, dans cet argent, on va payer la maison. On va payer, payer l'électricité. On va manger avec ça. Non, ça ne suffit pas. Oui, l'Australie, bon... Qu'est-ce que je dirais Quand moi, j'ai quitté, moi, je pensais que on va trouver un peu de la facilité, de la stabilité. Mais parfois, on est là. Vraiment, c'est difficile. Le bus est cher. Moi, je ne m'attendais pas à voir Le bus est cher. Par exemple, la carte que moi j'ai. Je paye, moi, je vois que c'est cher pour moi. Le bus est cher. Le loyer est cher. Et euh, le peu d'argent qu'on nous donne, on n'arrive on pas à faire ce qu'on peut faire avec. Et tu dois y oui, je vous dis que c'est très difficile, c'est pourquoi j'ai pris et j'ai pris beaucoup pour que je termine mon cours que j'ai fait pour éduquer, pour attraper du travail parce que l'argent qu'on me donne au Saint-Éling. Oui, c'est pour que mamie Kokon qu te donne ça pour vivre. Oui, j'ai vie, je paye la maison, j'ai sept enfants. L'argent là ne suffit pas. Oui. Oui, parce que je ne, je ne connais pas parler bien l'anglais. Je ne connais pas bien parler l'anglais et je ne peux pas trouver le travail parce que je ne sais pas l'anglais. Ye, yeah. pire de bay ne bay. Ne pas d'Australie, il y a des gens qui ont des gens qui ont loy gens qui ont des loi, qui ont des gens qui ont des gens qui je suis très heureuse d'envoyer mes enfants aller à l'école et puis parler très bon un anglais, très... anglais. Et puis ce sont mes, mes professeurs mes... qui, qui m'enseignent si j'ai. Je... Je prononce une phrase mauvaise, c'est mes enfants qui me corrigent. Même un, un, mon enfant de 2 ans à Donaï, si je dis quelque chose de mauvais, il dit Non, Maïm, that is that ». Et puis, il m'explique très bien. Et puis, je dis « Merci beaucoup ». Je suis très content. Je ne croyais pas qu'un jour, mes enfants vont parler anglais comme ça et puis me corriger en anglais. Ce qui me plaît ici, c'est la paix d'abord. La paix. La paix en Australie, je suis en paix en Australie. Je suis déjà appelée australienne et les gens sont gentils. L'accueil était bien en Australie. C'est un bon pays qui rassemble d'abord tous les, les, les pays, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues. C'est très bien. Oui, j'ai le conseil pour les personnes qui sont restées au pays, je veux dire qu'ici, en Australie, ce n'est pas facile. Ne dis pas que je suis partie en Europe, soit en Australie, et je vais trouver tout. Non, c'est différent. Parce que pour moi-même, aujourd'hui, je trouve que moi-même, je pensais que quand je suis venue, quand je suis arrivée ici, en Australie, je vais trouver tout free. Par exemple, la maison. Je vais trouver ça free, je ne paye pas la loyer. Je, pense, je disais que non, peut-être la maison que les, les, les, la maison que je paye, la maison qu'on va nous donner, c'est la maison du gouvernement. On ne peut pas payer les loyers, l'électricité. Donc c'est ça qui me, qui me faisait. Euh, et, non, c'est ça tu me, tu me, qui m'étonne aujourd'hui, que ah, c'est l'argent-là que les centres vont te donner. Et tu payes encore des mines pour les, les loyers, tu payes pour les électricité donc ça me fait un peu un genre comme ça moi je pensais que c'est free tout c'est free mais ne pensais pas que moi-même je vais payer oui euh, qu'est-ce que je peux leur conseiller si tu arrives dans un pays il ne faut, il faut pas dire seulement que je, je serai à l'aise il y a des points positifs et des points négatifs que tu vas trouver la vie n'est pas facile, comme le, tu dis, je pars. La vie n'est pas difficile et facile. La situation n'est pas aussi facile. Donc ne dites pas que, comme je pars en Australie, je vais croiser mes bras et on va me donner tous les jours. Il faut s'y mettre, il faut étudier, il faut chercher à être valorisé, qualifié, avoir un certificat pour faire quelque chose dans la vie. N'attends pas seulement parce que Santa Ligne me donne, je croise les bras et je ne fais rien. J'attends que les Santa Ligne, quelque chose. Non. Et il faut savoir que peut-être ce que tu, tu, tu, tu prétendais ou tu, tu, tu te disais que je vais trouver, tu peux trouver le contraire de cela. Tu peux trouver tout contraire. Donc, il faut s'attendre à tout. Oui, il faut s'attendre à tout. Et je suis très contente, j'aime mon pays Australie.